Et salut à tous, c'est Admin, comment allez-vous Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, après un long moment d'absence. Et donc, euh, donc une vidéo assez spéciale, alors, je ne sais pas si je ferai une série ou pas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, alors bon, je vais vous faire un petit récapitulatif. Euh, euh, une marque qui s'appelle Moss ou Eagle Moss, comme vous le prononcez, là... Ici. Euh, fait, plus, fait toutes sortes de maquettes voilà et ils ont créé star trek the official starships collection autrement dit ça fait que la collection de vaisseaux spatiaux officiels et donc euh, et donc euh, on peut les commander sur le, le sur leur euh, site voilà et euh, ça coûte alors c'est une société euh, euh, britannique et donc, ça, on, mais on peut acheter en euros euh, ou en livres. Ou en dollars. Mais, enfin, peu importe. Voilà, vous pouvez acheter sur Internet. Je vous conseille pas d'acheter ça sur Amazon. C'est un peu plus cher. Mais euh, voilà. Donc, ça celui-là, il a coûté... Alors, c'est Enterprise J. Voilà. Il a coûté bah, euh, 21 euros avec, avec la livraison. Et ouais, avec le Brexit et tout ça, voilà c'est plus cher. Enfin, bon. Donc, euh, eh bien, on va... Tout d'abord, on va consulter le manuel qui est fourni avec et la maquette. Parce que dans chaque numéro, donc là on est numéro 89, je sais, je commence pas, j'ai pas pris d'abonnement. Voilà. Je veux pas tous ces avoirs. Enfin, disons que j'ai pas l'argent. Et donc, euh, et après la maquette. Donc il y a une maquette qui est vraiment très détaillée. Voilà. On, peut déjà voir, on verra ça. Ça, ça s'en va. Et donc on s'occupe du manuel. Alors on a, euh, là-bas, dedans ils ont rassemblé à peu près toutes les informations qu'on peut trouver à propos de, voilà, de, du, du vaisseau, tout ça. Donc, voyons voir. Donc, l'As Universe, lancé au 26e siècle, euh, euh, sous la, la Fédération des Plaines Unies, UFP, United Federation of Planets, et longueur 3219 mètres. Ah, quand même Eh ouais il est beau. Alors, on va pas tout lire parce que tout est en anglais. Donc, euh, je vais faire appel à mes, entre guillemets, talents de traduction que je n'ai pas. Donc, le, le sommaire, donc, Design g Designership, Doug rexler c'est le designer, et on-screen, sur écran. Sur écran. Alors, toutes informations complémentaires. Donc, type... Explorer, ex, Multimixion Explorer, Affiliation, Fédération, lance 6ème siècle, Longueur, 3618 18 mètres. Attendez. 3219, 3618. Oui, alors là, il euh, faudra regarder parce que je sais pas du tout. Euh, équipage, on ne sait pas. Ben, armement, on ne sait pas de non plus, on ne sait pas beaucoup de choses. Je ne sais pas comment on le trouver, moi je le trouve magnifique. Spécial, spécial. Donc là vous avez quelques, quelques photos voilà, du modèle 3D parce qu'il n'y a eu que du modèle 3D à part celui-ci ben, qui est un modèle réel, mais bon. Voilà, une belle image. Voilà, t'as un gros gros vaisseau. Eh bien, oui, qui a joué une grande, pa grande partie. Euh, ah, qui a, qui a joué une grande partie dans l'histoire. la Une certaine bataille de. Enfin, voilà. Alors, ce vaisseau, euh, si vous regardez la série Star Trek Enterprise, alors, vous ne le voyez pas. Voilà, parce que, parce que voilà, enfin, je vais vous expliquer. Euh, ce vaisseau, un moment Archer, alors, il a découvert, il a l'agent temporel Daniel, le, qui fait partie, enfin, qui combat dans la dans la guerre dans la guerre froide temporelle. Faut suivre le Starting Enterprise, donc on ne pas. Et donc euh, il a, et ben il a, il a, ah, pas trouvé les mots. Et ben il a il l'a emmené au 26e siècle sur cette Enterprise. On voit Donc que dans la série, on voit que l'intérieur. Il voulait faire des, des prises de l'Enterprise de l'extérieur, mais pas assez d'argent malheureusement. Et c'est dommage. Voilà, donc là vous avez donc plusieurs images de différents points de vue de l'Enterprise. C'est la viria avec le moteur d'impulsion qui est ici. Il y qui sont toutes petites. Là c'est le... Dessous. Oui c'est le dessous. Je suppose. Oui, oui, c'est dessous. Voilà. Et là dessus. Voilà. Magnifique image. Donc voilà. On va pas tout lire, hein. parce que dialogue, dialogue. Euh, voilà. Voilà. Voilà. Alors ici on a. Donc les différents designs qui ont été imaginés, donc ça c'est l'un des premiers designs de Doug Et je suis désolé, j'ai eu un petit souci avec mon téléphone Cause la mémoire, voilà, j'ai pas vidé les photos, maintenant c'est fait, j'ai vidé tout ça Donc voici donc un des premiers designs de Doug Dexler. Donc on voit qu'on, en comparaison avec la taille du NX-01, on voit qu'on est très très loin de la véritable dimension de ce petit là donc euh, voilà, on voit qu'on se rapproche à peu près du design, on voit que les nacelles sont à peu près les mêmes, je crois qu'elles seront les mêmes, et que la cour secondaire paraît à peu près similaire, et la soucoupe, il faudra un petit peu... hop, et... wow Voilà, donc euh, voilà, c'est un dialogue dialogue on ne va pas faire. Ça c'est d'autres designs, alors ça c'est une autre classe de vaisseau, donc euh, c'est donc la, euh, enfin, la classe... alter, Voilà, c'est la classe alter. Ah, les Alters, mmh. vous voyez ce que j'ai dit. Ça, c'est la comparaison sur Enterprise D. Voilà, là, euh... alors là, c'est la classe Congo. À l'origine, c'était celle mais En fait, je vous explique, c'est la classe alter mélangée à une soucoupe. On a quand même rajouté une soucoupe, et du coup, il y a une séparation de soucoupe, mais en fait, euh, ça a été abandonné pour ce design là qui est juste sublime alors je sais pas si y une séparation de ce couple je ne crois pas donc euh, bah, bonne chance ça c'est une des images qui a été qui a été qui ont été réalisées euh, pour la, le trajet enfin quand il a vers la bataille de rotion je crois rotion je sais plus trop comment ça s'appelle voilà Duke drexler avec les les, ma les maquettes euh, de l'enterprise nc 701 le l'original qui a été refaite et la, la modèle de la station K7, qui ont été refaites aussi pour un épisode de la série Dispatch 9, dont je ne sais plus le nom. On a tout ça avec d'autres personnes, je ne connais pas. Ça, c'est des L-Cards, et je reconnais celle de l'USS Défiant, <rire> qui ont été désignées par Michael Okuda. Voici l'agent temporel Daniel, une combinaison bizarre. Et voici la seule image que l'on voit de l'entreprise J euh, à l'écran. Voilà, c'est la seule image. Et c'est dommage. Et là on voit Archer qui, qui observe ce gros gros vaisseau. Alors ben, là voilà une, la prochaine issue, euh, 90. Euh, vaisseau Romulien Scout. Mais non je ne veux pas. Même si est très très beau. Moi j'en ai les maquettes également, c'est les plus détaillé. Et voilà. Enterprise. Et maintenant on va passer à eh ben, au modèle. Ça c'est ça s'en va, voilà, ça ça vient. voilà. On va essayer de l'ouvrir avec une main parce que je tiens l'autre main avec le téléphone, pas très fatigue, j'ai pas de support, non, on voulait pas. Donc, il y a à chaque fois un support euh, bah, collector, hein, c'est-à-dire qui n'est conçu que pour, on oh, parle pour le coup. comment conçu que pour chaque vaisseau. Voilà, délicatement, parce que les nacelles sont hyper fragiles. Voilà. Ah. Désolé pour le bouquin. Donc voici, voilà, le support. En métal. Et là, c'est en tissu. Voilà. On l'assemble. <rire> J'essaie de voir à peu près par rapport à la caméra. Voilà, le support. Au revoir. Et maintenant, le J. Alors, comme je le touche, là, euh, euh, la coque secondaire et la soucoupe sont en métal. Les nacelles sont en plastique. Euh, et pour les nacelles, donc, ils ont utilisé des, tra des pièces transparentes, rouge et bleu. Et c'est sublime. Déjà, réussir à faire tenir ça, euh, parce que c'est solide, hein Ah oui, c'est solide. Voyez les détails. Alors les reflets que vous voyez là, là, en direct, c'est du métal et que c'est pas peint. En effet, ce n'est pas peint. Mais c'est fait exprès. Parce que je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure. Ça, je ne voulais pas faire remarquer. Euh, sur les plans d'entreprise, on voyait euh, qu'il qu n'y avait pas de... qu'il y avait des, euh, des reflets spéciaux comme celui-là. Comme cela. Et donc c'est magnifique. Ils ont vraiment tout reproduit. C'est splendide. Alors, les lumières sont vertes, je ne sais pas pourquoi. Enfin voilà. Ils ont même écrit, ici je sais pas si. Et donc re encore les amis. Euh, J'ai eu un petit souci encore. Vous pouvez me tuer si vous voulez. Bon, on va prendre la vidéo. Donc euh, on est en train de voir le ce magnifique Enterprise. Alors le déflecteur, on voit pas trop à cause de l'ombre. Ah voilà, voilà, on voit bleu et orange. Voilà. Alors ils ont pas pu mettre de relief parce que sur une production si petite, ils sont obligés parce que. Enfin en tout cas, je trouve que pour le prix. Avec ce niveau, un niveau de détail comme celui-là, je pense que ça vaut le coup. Je le conseille vraiment. Il est Magnifique. Je vous conseille surtout pas les trucs Hot Wheels ou, euh, ou même Playmates. Si vous voulez vraiment des, des vaisseaux de collection, c'est ça qu'il faut. C'est tellement détaillé. C'est magnifique. Alors, attendez, j'ai pas vu par contre les moteurs d'impulsion. Attendez. Voilà, ils sont là. Ils sont, ils sont magnifiques. Voilà, sublime. Et ben maintenant, c'était plus qu'à le mettre sur le support. Alors comment ça se met Et... Ah voilà, c'est bon. Et voilà. Il est splendide sur son support. Mais c'est pas tout. J'ai une petite surprise aussi. Pardon. Pardon, pardon. La voici. Et oui, j'ai auparavant, j'étais complètement fou de l'Enterprise D, et du coup je cherchais à la voir, et bien je l'ai trouvé. Voilà, donc c'est lui, une celle-là. Je ne sais pas si je ferai une vidéo plus tard sur l'Enterprise sur, euh, D, je vais voir. Ce que j'aimerais bien avoir surtout, c'est la version de l'Enterprise D, mais la version oversize, comme il l'appelle, la version géante. Déjà que celui-là est extrêmement bien détaillé. C'est magnifique. Il y a toutes les plaques. Tout. Tout y est. Et pour le support, ce que j'adore, ce c'est qu'ils ont trouvé un moyen de faire un support qui ne nécessite pas aucune accroche sur le vaisseau. Ça c'est génial. Voilà. Vous voyez, pièce transparente, tout ça il est magnifique. Et donc sa longueur, à lui, je pense que c'est euh, à peu près 14 cm, le, le D aussi. C'est à peu près la taille de tous leurs modèles. A l'exception des versions spéciales, éditions spéciales qui sont euh, géantes. Il y a l'Enterprise E, <coughs> pardon l'Enterprise D et l'Enterprise de, ben, de la série originale. Bon, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, cette petite ce petit unboxing, enfin c'est plutôt une revue, une revue, enfin voilà, peu importe, je sais pas comment j'ai appelé, et donc euh, ben, je vous dis à la prochaine et puis prenez soin de vous et ben, ben salut tout le monde